À présent nous allons voir comment finaliser le document en l'imprimant nous allons donc dans fichier imprimer et il repère que le document est lié à une base de données nous cliquons oui ici nous voyons toute la base de données qui est présente nous allons alors non pas l'imprimer dans une imprimante mais dans un fichier. Si euh, on enregistre comme document unique, donc je sélectionne l'endroit où je veux qu'il enregistre le document. Et là il va générer autant de courriers qu'il y a deux personnes dans la liste. D'ailleurs, si à présent, je vais voir l'endroit que j'ai sélectionné, nous voyons qu'il a bien remplacé les champs civilité nom-prénom par Madame Ariane André avec l'adresse. Et c'est de même sur tous les autres documents.